Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens bosser ici chez isini sainte mère sous le soleil normand pour tester ensemble le job de technicien de maintenance en compagnie de Jérémy, responsable du service. Suivez-moi Bonjour Jérémy Bonjour Jerry. bienvenue chez EZINI Sotmer. Eh ben, merci beaucoup, je suis ravi de bosser avec toi aujourd'hui, de découvrir ah ben. la maintenance. Explique-moi ce que ça représente la maintenance chez Isigny. Alors la maintenance à Isigny, c'est un métier vraiment important. C'est un service qui rayonne sur l'ensemble des outils de production de la coopérative, puisqu'on intervient à la fois sur euh, la réception, la beurrerie, crèberie, fromagerie et les ateliers de poudre de l'infantile notamment. Et puis on va aussi jusqu'aux énergies et aux infrastructures. Combien de personnes ça représente Alors ça représente 80 personnes aujourd'hui. Euh, dont 10 apprentis. Okay. Bon, quelles sont tes actualités J'entends dire que tu recrutes beaucoup en ce moment. Est Alors Aujourd'hui, on, euh, on a besoin d'étoffer l'équipe euh, du service maintenance. On recrute à peu près une dizaine de techniciens aujourd'hui. Okay. Alors Les métiers qu'on développe ici, les compétences qu'on recherche, c'est euh, à la fois de l'électrotechnique, de la mécanique, du pneumatique, un peu d'hydraulique et puis un peu également d'automatisme, forcément, quand tu vois les installations alors, l'avantage ici à Ezini, ce qu'on peut proposer, c'est que, et ce qui nous éclate tous quand on est technicien, c'est qu'on peut très bien faire quelques années dans un service, je prends l'exemple 3-4 ans à la fromagerie, et puis quand on commence à être un peu plus dans on la change routine, crèmerie, changer un peu de, de crèmerie et puis aller plutôt sur la poudre de infantile par exemple. Eh bien, ce que je te propose, c'est de rejoindre Alexandre, qui va t'expliquer un peu plus en détail euh, le contenu des activités dans un atelier de production. Eh bien, ok, je te laisse le vélo. Très bien, merci. Merci. merci. Bonjour Alexandre Salut Jerry bah, Je suis ravi de découvrir ton job et de bosser avec toi aujourd'hui. Moi aussi, mais tout d'abord tu vas devoir t'équiper. Ah, charlotte verte. Tout à fait. Blues bleue. C'est ça. Sur chausse. Hop Alors comme tu vois Jerry, c'est pas le dernier ça. C'est pas le dernier. Mais non, ouais. c'est pas le dernier. Va falloir qu'on remette blues, charlotte, sur chaussures. Ok. Mais d'abord, on va nettoyer les outils comme il faut soit complètement désinfecté. Explique-moi en quoi consiste ton job et ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors mon job technicien de maintenance, en fait, on s'occupe de, de toute la maintenance euh, préventive, okay. curative et améliorative. Donc aussi, toutes les machines Sur toutes les installations que tu as ici, d'accord Donc euh, ça passe par les simples contrôles visuel euh, ouais. euh, l'ouverture euh, de, des machines et euh, aussi, euh, bah, des fois, évidemment, tu as des pannes comme partout. Donc il faut réparer. Exactement, il faut okay. réparer à plusieurs, des fois. Et sinon, bah, tu as tout ce qui est amélioratif. Donc des fois, on améliore euh, les machines si on a des soucis euh, récurrents, okay. ce genre de choses. Aujourd'hui, on va contrôler une écluse. C'est une écluse à bateau Non, pas une écluse <rire> à bateau. C'est une vanne qui va permettre de gérer le débit de poudre. OK. Voilà. Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce job Alors moi, ce qui me plaît dans ce job, euh, c'est la polyvalence en général. C'est-à-dire que tu touches à tout. Touche aussi bien à l'électricité, à la mécanique, à l'hydraulique, aux pneumatique, parfois à l'informatique aussi. C'est vaste. Ok. Bon, et ton parcours, ta formation pour en arriver là aujourd'hui ouais, j'ai fait un BTS électrotechnique. D'accord. Okay. Euh, j'ai commencé en tant qu'électricien. Bon, et qu'est-ce qui te plaît chez Isini Ce qui me plaît, c'est le côté familial et professionnel. Ouais. Tu t'entends avec tout le monde, tu as une bonne entraide. Une solidarité d'équipe. C'est ça, c'est okay. ça. Ouais, comment s'organise ton travail ici bah Alors nous, on a un roulement sur quatre équipes, donc okay. euh, on marche en 3-8. Et les qualités qu'il me faut pour bosser avec toi, à part être agile pour enfiler des blouses Eh ben, à part être un ninja, il faut être polyvalent, Ok. d'accord Il faut avoir de la réactivité, il euh, faut avoir aussi une bonne méthode de travail, et puis il faut être conscient de la sécurité et puis de la qualité euh, du produit ici. Alors comme tu l'as vu, c'est beaucoup de Charlotte, mais là je m'enlève. Si tu veux décrocher ton job, là maintenant c'est maintenant. Électromécanique, les deux. Les deux, on a besoin de techniciens sur les deux sites. Faire du préventif pour éviter le curatif. Molette au boulot, mi-molette à l'apéro. Bon, Jérémie et Alexandre, merci beaucoup pour la découverte du job de technicien de maintenance. Merci à toi. Bon, merci maintenant, j'ai toute la clé pour postuler. Vous aussi, si vous avez le profil, rejoignez l'équipe. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.